Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour réaliser un préfab qui va être réutilisable dans vos jeux, euh, qui va servir à faire des transitions entre les scènes. Alors des transitions de type fade in et fade out, assez classique, une transition noire euh, qui va nous permettre comme ça d'avoir un effet de, de passage aux scènes qui va être beaucoup moins brut. Alors on va attaquer tout de suite et pour ce faire j'ai créé deux scènes, deux scènes très simples. Ici la première un cube qui fait une rotation avec le logo de la chaîne et une seconde qui va être pratiquement identique sauf que j'ai remplacé le cube par un cylindre histoire de différencier nos deux scènes. J'ai évidemment au préalable importé ces deux scènes ici dans les build settings pour pouvoir euh, switcher d'une scène à l'autre évidemment. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va travailler dans la scène 1 pour réaliser notre préfable. Alors, on va créer un UI image. On va passer en mode 2D. Euh, et on peut voir que ici, cette UI image, ce canvas, euh, il est ici. Et mon image, bah, vous voyez, elle est bien en dessous. Alors, ça, c'est pas très grave. L'idée maintenant, on va prendre l'image. Ici, son Rect transforme, appuyer sur Alt et on va l'étirer sur toute la longueur du canvas. On va d'ailleurs au niveau du canvas pour qu'il s'adapte bien au niveau de l'écran, euh, on va ici euh, bien choisir « Screen Space Overlay », de manière à ce que si je passe ici en 16.9, vous voyez que tout ça s'adapte en fait à l'écran. Alors, l'autre chose qui va être très importante, c'est évidemment ici de renommer, ça va être notre préfable, donc on va l'appeler ici « Fader ». Et ici, ça va être l'image de le sprite image. Et cette image, bah, euh, ça va être l'image au noir. Donc évidemment, on va pas mettre de sprite dedans, mais on va cliquer ici sur la couleur et on va descendre tout à fait ici au noir. Donc ça, on va le renommer aussi. On va l'appeler euh, Black Fade ou Black Image. Voilà, Black Image pour que ce soit assez évocateur. Évidemment, le nom n'a pas tellement d'importance. Alors, on peut voir maintenant que cette image recouvre tout mon espace. Et l'idée sera maintenant de jouer ici avec la couche « Alpha ». Regardez, pour la rendre plus ou moins ici euh, rapide au niveau de l'animation, enfin au niveau de la, de la transparence. Euh, et évidemment, pour ça, bah, on va utiliser les animations. Alors, on va aller sélectionner notre « Black Image ». On va ouvrir au niveau du menu Windows le menu d'animation qui est accessible aussi par CTRL 6. Et on va poser euh, cette image, peu importe, ici à côté bah, de la, la, la scène. Ici, de toute façon, ça va se répliquer. On va voir un petit peu ce qui se passe en temps réel en dessous. Alors, on va créer une nouvelle animation. Alors, cette nouvelle animation... Euh, bah écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un dossier et on va travailler peut-être là-dedans par la suite. Donc on va créer ici euh, un dossier qui va s'appeler Fader, voilà. Et ici on va l'appeler, bah écoutez, la première ça va être Fade In, c'est-à-dire l'entrée. On passe du noir au transparent tout simplement. Donc pour ça, on va ajouter ici, on va passer euh, en mode rect, on va faire un Hat Property. Et ici au niveau de images, on va choisir une image clé de couleur, color. On peut voir que j'ai cette image qui est créée et évidemment j'ai deux images clés ici exactement, euh, qui ressemblent exactement à la même chose. Donc ce que je veux faire c'est partir du noir et pour ça j'ai les différentes ici avec le petit ascenseur, les différents euh, pourcentages et j'ai ici la couche alpha qui m'intéresse. Donc je vais la faire partir à 1 mais par contre à l'arrivée je veux qu'elle soit à 0. Donc je vais la modifier ici pour l'arrivée. Ce qui fait que si je joue mon animation, on peut voir que j'ai bien cet effet ici d'alpha qui devient tout doucement euh, transparent. Donc ça, c'est parfait. Pendant qu'on y est, évidemment, on va devoir créer une nouvelle animation. Donc on va y cliquer ici sur Fade In, Create New Clip. Et je vais faire évidemment le Fade Out. Ce Fade Out, ça va être très similaire. J'enregistre Add Property, Image, Color. Et là, la différence, c'est que je démarre en fait avec une image clé ici à 0 pour terminer avec une image clé à 1 pour devenir ici euh, l'écran que devienne tout, no tout noir. Donc ça au niveau des animations c'est réglé, donc on va le laisser ici ouvert. Alors autre chose qu'on va avoir besoin, maintenant si on lance notre scène, on peut voir que notre black image possède ici un animator, euh, et cet animator, si maintenant je lance ma scène, qu'est-ce qui va se passer ben, J'ai bien in qui se joue, et d'ailleurs ça se joue en boucle comme vous pouvez le voir. Alors, ça, c'est tout à fait logique parce que vous pouvez voir qu'ici, le fait qu'Unity crée une animation sur l'objet en question, vous avez un animateur et vous avez un contrôleur qui s'appelle Black Image. Alors, ce contrôleur qui s'appelle Black Image, on va le retrouver dans le dossier Fader à côté des animations. Alors, on pourrait tout simplement faire Windows euh, Animator, mais vous pouvez aussi faire un double clic sur le contrôleur pour ouvrir l'animator et là on peut voir que par défaut j'ai mes deux transitions et j'ai notamment Fade In Fade In c'est parfait, c'est celle qui doit se lancer en fait au démarrage, sans aucun souci ça doit rester comme ça, par contre ça ne doit pas se jouer en boucle donc je vais faire ici euh, un double clic et je vais décocher Loop Time je vais faire de même pour Fade Out parce que je vais avoir le même souci sinon Alors, ensuite l'idée c'est comment passer de Fade In à Fade Out ben, on va prendre ici au niveau de l'animateur, on va créer un paramètre qui va être de forme de type Trigger et on va l'appeler Fade out, voilà, pour rester simple. Et on va faire une transition de fade in vers fade out, tout simplement ici, en sélectionnant ici la transition, quand, là on a la condition ici à droite pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a ici as exit time qu'on va décocher, ce as exit time permet de ne pas attendre la fin de l'animation euh, au cas où je lance justement ma condition c'est à dire que ma condition se vérifie si je décoche pas ça ça va jouer l'animation en entier avant de passer à la condition si je le décoche à n'importe quel moment dès que la condition va être vérifiée ça va passer c'est exactement ce que je veux je veux que ce soit instantané et au niveau des conditions je vais faire un petit plus et là j'ai pas le choix j'ai que fade out dans mes paramètres donc automatiquement ma condition ça va être fade out. et comme c'est un trigger ça n'entend aucune valeur on va devoir le sélectionner et ça ça va passer tout simplement là et ça va revenir à son état initial. Donc maintenant, regardons ce qui se passe au niveau de ma scène. Si je la lance et que j'actionne mon trigger, fade out, j'ai bien ici, ça repart bien au noir. Et voilà, c'est parfait. Donc là, maintenant, on va devoir créer des scripts pour pouvoir utiliser ça dans le code de manière euh, beaucoup plus facile. Évidemment, <rire> on ne va pas pouvoir cliquer sur le trigger. Donc, ce qu'on va faire... La première chose déjà c'est qu'ici vous pouvez voir qu'on va utiliser ça comme préfab et euh, cette black image, Bah maintenant on va pouvoir tout simplement repasser sa couche alpha ici euh, à 0 pour avoir une transparence qui ne changera strictement rien étant donné que vous allez voir qu'au démarrage j'ai bien le noir si je clique sur mon trigger ça repart bien ici comme il faut. Donc ça nous permet maintenant euh, bah, d'avoir ce, ensuite ce préfab. on va en faire un préfab et euh, bah, d'avoir la transparence sinon ce serait assez embêtant on ne pourrait plus voir ce qui se passe au niveau de la scène. Donc maintenant... On va créer un script euh, qui va s'appeler fade, par exemple. On va faire quelque chose de simple. Voilà, on va l'appeler fade. Et ce script, on va l'affecter dans notre scène euh, à notre black image, parce qu'on va agir dessus. Donc on va aller sur la black image. On va évidemment éditer ce script. Et, euh, et on va en faire, on va essayer d'automatiser au maximum les choses. Et vous allez voir que ça va être assez sympa. Alors... La première chose, je n'aurai pas besoin ici de ces deux namespaces, donc je vais les supprimer. Par contre, je vais avoir besoin ici de UnityEngine.SceneManagement, tout simplement pour pouvoir passer d'une scène à l'autre. Ensuite, je vais avoir besoin de savoir, dans ce préfab, quelle scène je veux charger. Donc je vais créer ici une public string, euh, que je vais appeler euh, « levelToLoad ». Euh, et évidemment je vais avoir besoin d'agir sur l'animateur qui existe ici sur mon objet, donc je vais créer une variable de type animator que je vais appeler animator avec un A minuscule étant donné que c'est une variable privée euh, et donc ici à l'awake je vais aller assigner dans ma variable animator, ça on commence à avoir l'habitude le composant qui m'intéresse qui s'appelle ici animator alors je vais avoir besoin de créer euh, une méthode publique, parce qu'elle devra être accessible ici euh, bah depuis un autre script, étant donné qu'on va devoir changer... En fait, on ne va pas devoir charger le file in, parce que ça, le préfab va s'en charger au start. On a pu voir que l'animation, grâce à l'Animator, se lance automatiquement au démarrage de ma scène. Par contre, on va devoir gérer le file fade out. Donc on va créer une méthode publique qui va s'appeler fade out, sans aucun paramètre. Et qu'est ce qu'on va faire bah, on va simplement lancer notre trigger donc on va faire un animateur cette trigger L'ID s'appelle fade out c'est le bouton trigger que on a euh, géré au niveau des paramètres de l'animateur et ça ça va suffire par contre à un moment donné je vais devoir charger ma scène et ça on va utiliser les events au niveau de l'animation donc pour utiliser une fonction au niveau de l'animation c'est à dire que l'event va nous permettre à un moment donné de l'animation de lancer du code on va devoir créer une méthode publique et on va l'appeler tout simplement load scene. Et évidemment, là on va charger dans la scène. On va utiliser le SceneManager. manager. LoadSyn scene. et là on va charger évidemment notre variable ici publique qui est level to load. Donc voilà pour le script, ça devrait suffire. Donc j'enregistre mon script. Et ici, euh, ça compile, pas de souci. Donc, je vais en faire maintenant un préfab, parce que ça va suffire. Donc, je le glisse ici, et j'ai mon préfab Fader. On peut voir qu'il est devenu bleu. Donc, évidemment, ici, je vais devoir actionner au niveau de la black image. Je vais devoir charger, ici, dire la scène que je veux charger. Donc, je suis dans ma scène 1, je veux aller à la scène 2. Voilà, donc mon préfab il est fait. Maintenant comment l'utiliser ce prefab bah, On va devoir créer un script, alors là euh, bah, on va l'appeler ce script scène 1. Évidemment dans votre jeu à un moment donné vous allez euh, choisir de, de changer de scène, c'est là qu'il faudra gérer. Mais là je vais l'appeler scène 1 tout simplement et je vais l'affecter à n'importe quel objet, par exemple ma main caméra, ça suffira. Voilà, je vais éditer ce script et on va... Bah, utiliser ici notre préfab. Alors, comment on va faire Il bah, y a plusieurs possibilités. Euh, mais là, je vais faire quelque chose de simple. Donc, je vais créer un champ sérialisé pour pas qu'il soit public, qui va être de type, bah, tout simplement, de mon script, fade. Ce qui va me permettre, maintenant, vous voyez, en déclarant euh, comme ça... Oui, il faudrait peut-être que, que je le nomme aussi. Donc on va l'appeler fade minuscule, comme c'est privé. Voilà, F majuscule qui est mon script, qui va être le type, et F minuscule qui est le nom de ma variable dans laquelle je stocke ce script. Si on va au niveau d'Unity et qu'on laisse compiler notre script, on va voir qu'ici on doit glisser tout simplement l'objet qui, pré... qui contient ce fade script. Ce fade script, c'est simple, il est sur la black image, donc je le glisse ici. Et voilà, maintenant je vais pouvoir utiliser tout simplement dans mon script euh, ben ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire dans l'update un if euh, euh, down, c'est-à-dire j'appuie sur n'importe quelle touche, même au clic, euh, je pense que ça va fonctionner. Euh, et ben qu'est-ce qu'on va faire On va aller chercher la variable fade qui est de type fade en fait, qui est la même, et on va aller chercher ici le fade out, pardon. Voilà. Donc ça, ça va fonctionner pour l'utiliser. Mais il nous reste à avoir quelque chose parce que là, le level ne se chargera pas. Je vous ai dit qu'au niveau de l'animation fade out, il nous faudra ici euh, utiliser un event. Alors cet event, on va devoir ici faire un euh, On devra, pardon, sélectionner euh, notre objet ici black image pour récupérer ici ses animations. Et dans l'animation qui nous intéresse, c'est-à-dire fade out, on peut voir qu'ici je repars au noir. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici ajouter sur l'avant-dernière frame un event ici qui est matérialisé par ce petit marqueur. Si je clique maintenant sur l'event, on peut voir ici que j'ai « fonction. Et dans ce menu déroulant, je vais pouvoir aller chercher, alors il y en a beaucoup, ce que je vous conseille c'est de taper la première lettre qui est ici euh, « L ». Ma méthode publique s'appelle « L loadScreen », il me semble, donc on va descendre. Alors ce n'est pas évident à trouver parce que vous pouvez voir que vous avez toutes les fonctions par défaut, mais en général elles se trouvent vers le bas. Donc on va mettre ici « LoadScreen ». Alors pourquoi j'ai accès à cette fonction publique Parce que tout simplement, euh, au niveau, et attention, ça ne fonctionne pas comme les animations de personnages ou d'autres animations, ici comme on a créé cette animation, j'ai au niveau de ma black image euh, mon level. Donc comme cette animation ici est dédiée là, c'est parce que ce script ici, fade script, euh, il est accessible depuis, euh, si vous le mettez sur le fader, vous allez avoir des problèmes. Ah, On peut voir d'ailleurs que j'ai mis level 1, et c'est évidemment ici le level 2 que je dois charger, sinon ça n'aurait pas grand sens. Donc maintenant, grâce à cet event, ça va exécuter à cette image clé euh, ma euh, fonction public load scene, et en l'occurrence ici charger ma scène 2. Alors on va tester ça tout de suite, je mets play, on peut voir ici que j'ai bien euh, ma scène 1, si je clique... J'ai bien ici ma transition et la scène 2 qui apparaît. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un petit problème au niveau des images. Quelque chose qui est assez fréquent au niveau de la couleur. Alors, ça, c'est très simple. Si vous voulez régler ce souci-là, vous allez au niveau de votre scène. Donc, ici, en l'occurrence, ma scène 1. Vous allez dans Windows, Lighting, Setting. Vous décochez ici au niveau de l'onglet scène auto-generate. Vous faites generate lighting. Ce qui va nous permettre de recalculer les lumières. Et vous n'aurez plus ce problème. Évidemment vous allez devoir le faire. Vous faites un save. Et vous allez devoir faire la même chose sur la scène 2. Sinon vous allez avoir exactement le même souci. Donc je décoche. Je fais generate lighting. Évidemment il faut attendre que la light est bien générée. Euh, et voilà. Alors maintenant on va retester ça. Donc je recharge ma scène 1. Je la lance. Et là, euh, alors ce qui peut vous choquer, c'est que là on a bien une fondue. Quand je clique, j'ai bien une fondue de sortie, mais là je pas la fondue d'entrée. C'est logique, je n'ai pas de préfab sur cette scène 2. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va aller s'occuper de notre scène 2 et utiliser notre préfab. Et vous allez voir que ça va être très simple. Donc je charge ma scène 2, j'ai ici ma scène 2 avec mon cylindre et mon quad, qui est derrière pour le fond. Et je vais aller dans mon dossier, ici fader, je vais aller glisser mon fader sur l'écran. Et là qu'est-ce que je vais faire Je vais simplement ici au niveau de black image Choisir scène 1 Pour revenir à ma scène Évidemment Évidemment, je dois gérer ça Donc ce que je vais faire c'est exactement de la même manière J'ai créé un script scène 1, je vais créer un script scène 2 Et là dans votre jeu, dans votre développement De toute façon vous allez à un moment lancer euh, Utiliser ce préfab on va dire pour lancer l'événement Donc bah, ça va être un code encore une fois exactement pareil C'est à dire que je ne vais même pas m'embêter Je vais prendre ici, je vais faire un copier-coller voilà, et je vais dire ici, je vais l'enregistrer, euh, et euh, j'aurais pu d'ailleurs utiliser le, le même script, hein, mais bon, peu importe, vous aurez compris que c'est la façon de l'utiliser, c'est exactement le même code. Et là, qu'est-ce que je vais faire Donc je vais vérifier ici que j'ai bien choisi euh, la scène 1, pour revenir à la scène avec mon cube, euh, et au niveau de ce script scène 2, je vais l'affecter à ma main caméra, et à cette main caméra, je vais glisser tout simplement euh, le script fail ici pour pouvoir agir dessus et maintenant je vais ici lancer mon script, enfin mon, mon image en plein écran, et là on va pouvoir switcher d'une scène à l'autre sans aucun souci. Donc on peut voir qu'il y a bien la transition qui s'est jouée, tout simplement parce que mon fader qui est mon préfab n'était pas dessus, donc l'animation ne s'est pas jouée en ouverture automatiquement. Je ferme, je réouvre, et là on peut voir qu'en switchant d'une scène à l'autre, en cliquant, je n'ai aucun souci, les transitions opèrent bien. Donc vous pouvez voir que c'est un, une façon de faire qui est très simple et qui maintenant vous permet vraiment de switcher d'une scène à l'autre très facilement. Alors le gros avantage aussi, c'est vous trouvez la transition un peu euh, trop longue ou trop courte. Vous allez au niveau de l'animator, vous pouvez ici modifier la vitesse de l'animation. Si je veux que ce soit deux fois plus long, je la passe à 0.5. et Si je veux que mon fade out, fade out fasse deux fois plus de temps aussi, je vais tout simplement ici passer ça à 0.5. Et là on peut voir que c'est un peu plus long, et ça va être la même chose pour la sortie, et ici aussi. Voilà, et si on veut que ce soit plus rapide, vous l'aurez compris, on passe ici à 1.5 par exemple, on va même mettre 2 pour exagérer, euh, et on ne va pas changer euh, la transition d'entrée qui va être un peu plus rapide. Voilà, et regardez, au niveau du out, c'est plus rapide. L'entrée est plus douce, et la sortie est plus rapide. Voilà, donc j'espère que ce tuto euh, bah, vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, euh, à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à mettre un, un petit commentaire, Allez sur le blog et aussi euh, vous pouvez mettre des commentaires, ça fait plaisir. Le blog est un peu calme, donc bah, je vous encourage à aller euh, le consulter, l'utiliser et pourquoi pas utiliser les forums pour euh, les questions de code. Euh, des gens vont vous répondre, on a des modérateurs. Et surtout euh, faire vivre ce blog je vous avoue qu'il est pas mal consulté mais par contre au niveau des commentaires on est un petit peu pauvre donc n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire ça fera toujours plaisir Bon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye